Se passer, Seigneur, que cela puisse te rendre gloire. Qui est qu'une seule personne, Seigneur, qui puisse tirer gloire de ce moment et que cette personne soit toi au nom de Jésus. Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que ce moment, Seigneur, puisse être un moment propice, Seigneur, où tu vas, Seigneur, nous parler et nous allons t'écouter. Dispose le cœur de tout un chacun de nous. Nous bénissons ce moment par le nom de Jésus. Et nous prions, nous disons, Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Vous nous demandez, s'il vous plaît, de nous lever. On va honorer le serviteur du Seigneur. Et lorsque j'appelle Pasteur Guilin, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. nous allons débiter un thème qui est très important euh, cet après-midi je suis très très convaincu que tu seras béni et je pense qu'il y aura des choses que tu vas rectifier il y aura des choses que tu auras besoin de revoir dans ta vie fais comme ça si tu crois ça nous allons ouvrir la Bible dès 1, chapitre 13 30. Nous allons lire un seul verset au verset 19. Déterre 30, au verset 19, celui qui a trouvé, il peut lire la parole de Dieu et à gloire de voir nous asseoir. chapitre 30 au verset 19. Les ordonnances, chapitre 30, verset 19, je dis la parole du Seigneur. J'en prends aujourd'hui à témoin, contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis sa vie, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, par le Seigneur. Amen. Prends mon place au nom de Jésus. Vous savez, ça fait, euh, ça fait quelques semaines que Dieu m'a mis à cœur de pouvoir partager avec l'Église sur les choix. Les choix que nous allons partager, ce n'est pas un choix pour que tu puisses trouver un mari ou il euh, va. Dites Amen. Et les choix que nous allons aussi partager. Ce n'est pas un choix que Dieu peut faire. Mettez votre portail s'il vous plaît, Vous soyez. sont des choses qui arrivent sans pourtant savoir. Mais prenons-en. Les choix que nous voulons parler, ce n'est pas un choix que Dieu va faire. Mais c'est un choix où l'homme doit faire dans plusieurs domaines. Donne-moi un amen. amen. Je descends loin de moi, je veux que tu ton esprit approche. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont à l'église. Non seulement à l'église, mais ils sont chrétiens. Mais en étant chrétien avec la Bible En restant longtemps dans l'église Et en priant beaucoup Il y a toujours Des questions dans leur cœur Pourquoi ça ne change pas Pourquoi je passe sur ces chemins Pourquoi il y a des problèmes dans ma vie Ou pourquoi il y a tant de problèmes dans ma vie Écoutez, l'une des choses qui attire les problèmes dans la vie d'un homme, c'est aussi les choix. Amen. Donne-moi un Amen. Amen. amen. Écoutez-moi très bien, que ce soit un chrétien ou un païen, tu ne peux pas négliger ce qu'on appelle les choix. Si tu ne prends pas les choix série tu fais cela n'importe comment vrai je sais un jour tu vas commencer à faire couler tes larmes pendant longtemps qu'est-ce qu'est un choix un choix c'est une décision et c'est une décision finale. Cela veut dire que je prends ma décision. Ça va être comme ça. C'est le chemin que, que je dois suivre. C'est la chose que je veux faire. J'ai fait mon choix et j'ai pris ma décision. Écoutez. Les choix, ça va commencer par l'homme. Mais j'ai lui-même, en tant que le créateur, avant de faire quelque chose, il avait aussi des choix à faire. Amen. Vous savez, quand j'ai dit que on ne veut pas parler des choix de Dieu, parce que Dieu, dans sa souveraineté, il fait ses choix et les choix de Dieu est tellement juste. Il n'y a pas des injustices dans le choix de Dieu. Une autre chose, tu dois savoir. Il y a des choses que tu peux faire le choix. Il y a des choses que Dieu t'impose comme choix. Et quand Dieu t'impose comme choix, cela est juste devant lui. Même si cela ne te plaît pas, mais Dieu trouve son choix. Juste. Donne-moi un amen, j'avance. Écoutez. Pourquoi je suis né dans cette famille? Parce que c'est un choix de Dieu. Donne-moi un amen. Pourquoi j'ai un frère qui a un sale habitude? Parce que c'est un choix de Dieu. Tu ne peux pas changer ça. Pourquoi ma mère elle est comme ça J'aimerais bien sortir d'une autre mère C'est un choix de Dieu Dieu a choisi Que tu puisses sortir de cette mère là Voilà pourquoi En tant que enfant de Dieu En tant que chrétien Tu as besoin d'honorer honorer le choix De Dieu donne moi un Amen La forme que Dieu m'a créée, j'aime pas trop. Il fallait que ça soit comme ça, comme ça. Dieu sait pourquoi il t'a créé comme ça. Écoutez, j'ai donné une autre définition en disant que les choix est liés avec un objectif. Dieu fait tous les choix avec un objectif. Et un homme, hein, qui ne sait pas faire un choix lié avec l'objectif, objectif, tu feras un mauvais choix. Amen. nest a dit ceci oui. N'est-ce ton nom a -ce. dit ceci Je vais tenter d'interpréter un peu en espagnol pour que nos amis entiendent un peu. Je préférerais, papa, tu tuer juste à la chaise au milieu de 2022, comme ça tu interprètes. Je sais que ça c'est vrai, ça sera plus euh, Il va se mettre au milieu de vous, comme ça il va vous interpréter facilement. Amen, Amen, Amen, Amen. Amen. Amen. Amen. On doit mettre un bien-aimé à l'aise pour plus, comprendre la parole de Dieu. Mettez mette, juste comme juste ça. Voilà. Papa, il va mettre Voilà. Voilà. Je vais le faire depuis longtemps. Donne-moi un amen. amen. Amen. Ne sortez pas. Ne sortez pas, que ton esprit, que ton esprit revienne. Amen. Amen. C'est important pour toi. Déterminant, on a dit ceci. Ça, ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu. Il a dit J'aimais devant toi la vie et la mort, la malédiction et les bénédictions. Dieu est en train de mettre un homme devant un choix où lui-même ne peut pas faire pour toi. Pourquoi je souffre? Dieu sait, Dieu ne sait pas. Il faut retourner là où tu avais fait ton choix. Donne-moi un amen. amen. C'est que. C'est que j'aime à Dieu. Papa! papa. Lorsqu'il va te proposer quelque chose, il te dira où est le bien, où est le mal. Mais Dieu ne prendra pas une décision à ta place. Donne-moi un Amen. Amen. Dieu ne va jamais prendre des décisions à ta place. Il y a des choses où il t'a imposé. Il t'a imposé le choix. Mais il y a des choses. Il ne veut pas te mettre les cordes sur le bout. Il te dit, regarde, je te montre, je mets devant toi. Mais c'est à toi maintenant de dire, hein? je vais suivre ce chemin. Vous savez des fois Dieu aussi aime des personnes autonomes qui peut dire que non j'ai Dieu et je veux marcher avec lui J'ai fait mon choix j'ai pris ma décision et j'essaie de gérer les lois La vie de beaucoup de personnes est aujourd'hui très compliqué. Moi, ouais, j'ai été dit très compliqué. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, tu avais fait un choix de quitter ton pays. Parce que un jour, tu avais fait un choix de te mettre dans quelque chose. Parce que un jour, tu avais fait un choix de commencer à marcher avec quelqu'un. Parce qu'un jour, tu avais fait un choix de ouvrir tout ton cœur à quelqu'un. Et cela, tu as créé beaucoup de problèmes. Tu es entré dans le malheur. Et frères et sœurs, le problème de choix, on ne le fait pas ça comme ça. Dieu vais te montrer déjà que lorsque tu vas partir là-bas, ça c'est un mauvais chemin. Mais quand tu viens ici, ça, ça peut t'aider. Je viens de dire il y a des choix que Dieu peut t'imposer. Mais il y a des choix que toi-même, tu dois faire. J'ai aimé une histoire dans la Bible. Est arrivé un moment où je souhaite il a commencé à vieillir. Il a pris des lâches. Oh là là, l'interprétation, ça m'a mis. est-ce que vous pouvez être derrière? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais être plus concentré. S'il vous plaît, ça devrait se faire avant. Ça c'est rien. Les gens, juste les chaises devant, les chaises devant, vous avez les chaises. Ceux qui sont derrière, vous pouvez venir devant et rester là, euh, derrière. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Faites-les euh, rapidement. Ceux qui sont devant, vous venez et restez. Là. Ne le mettez pas euh, à l'écart. On va s'arranger ça dimanche prochain. Il y a des chaises qui sont restées vite. Je t'attends que tu passes devant. Je t'attends que tu passes devant pour que j'avance. Merci. Diront, ceux qui vont venir ils vont commencer à s'asseoir derrière. Ceux qui ont l'accès de s'asseoir derrière, ce sont des mamans qui ont des enfants. Quand tu n'as pas des enfants, ne t'assois pas derrière. Déjà à partir des dimanches prochains, les enfants, quand on commence l'équipe, les enfants vont commencer à partir directement dans leur salle. Donc on veut plus les gens derrière. Puis on des choses, plus on arrange les choses, puisqu'on ira bien et plus on va évoluer. Donne-moi un Amen. amen. Même si tu es de moi, et la main. Amen. Gloire à Jésus, que Dieu te bénisse. Lisez-moi ces versets comme ça, je vais évoluer. Je suis chapitre 24, verset 15. Je suis 24, verset 15. Aujourd'hui, vais juste introduire. On va très bien évoluer et tu vas être beaucoup aidé. Je suis chapitre 24, verset 15. Si tu as trouvé le chemin. J'ai lu en nom du Seigneur. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vous, vos ancêtres servaient de l'autre côté, de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens. Dans les pays de, de Dans les pays des quelqu'un vous habitez, quand à ma famille et moi nous servirons l'éternel. Parole du Seigneur. Amen. Quand à ma famille et moi nous servirons hein, l'éternel. Qu'est-ce qui s'est passé La Bible nous dit Israël va sortir en esclavagisme. Lorsque Josué va commencer à vieillir, il a rassemblé le peuple. Ce que j'ai aimé, la Bible nous dit Josué a commencé à rappeler au peuple d'Israël tout ce que Dieu a fait dans leur vie. À la fin, il a dit ceci Vous devez faire un choix. Vous ne voulez plus servir Dieu. Si vous voulez abandonner Dieu, vous voulez faire un, un choix. Frère, écoutez une chose. Il y a des personnes dans la vie qui ne visent pourtant faire un, un choix. Cela veut dire, quand on lui dit, là-bas, ça bouge et il va faire quoi Il, il part. Quand on lui dit encore dans cette oreille là-bas, on oh, ça vous ça fait, il fait quoi Il part. Frère et sœur, tu auras des problèmes sérieux dans ta vie. Je suis lui-même, il a commencé, il a dit Moi, j'ai fait un choix. Écoutez, venir à l'église, c'est un choix. Amen. Rester dans la présence de Dieu, c'est un choix. Devenir un chrétien, c'est un hein? choix. Frère, il n'y a personne qui t'obligera de devenir un chrétien, même Dieu lui-même. Il ne t'obligera hein? jamais. Mais écoutez une chose, si tu ne le fais pas, un jour, tu seras contraigné. Tu sais pourquoi? Parce que tu as loupé un bon non? choix. Dis-toi que je suis à l'église, je suis dans la présence de Dieu, j'ai fait un bon choix. Amen. Vous savez, ça fait quelque temps. En tant que pasteur, j'ai compris quelque chose. On apprend chaque jour pour le ministère. Quand tu viens chez moi, tu me dis, pasteur, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, je fais ceci. ceci. Je te dirai d'accord. Que Dieu t'aide. Cela veut dire. Tu as déjà fait ton hein? Tu es venu me Mais quand tu vas voir moi, pasteur, je vais faire ceci. Je vais faire cela. Je vais comprendre que tu n'as pas encore fait un. Hein? Tu as besoin de mon aide. Donne-moi un Amen. Dieu. Quand il y a quelque chose dans la ma main, tu viens lui demander quelque chose, il ne te regardera pas. Tu sais pourquoi Parce que tu as déjà quelque chose dans le amen. même. Même s'il va te donner, il mettra ça à où oh. Donne-moi un amen. amen. Frères et sœurs à tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas négliger ce qu'on appelle le choix. Les choix, ça peut basculer toute une vie. Les choix, ça peut détruire toute une vie. Les choix aussi, ça peut te prendre par bas et te faire monter en haut. Amen. Juste parce que tu as choisi un bon choix. Jésus a dit au peuple Regardez ce que Dieu a fait avec vous. Vous étiez là dans la souffrance. Vous étiez là dans des problèmes. Vous avez, des pas, vous avez passé des vies et des vies, vous avez combattu. Et Dieu était toujours avec vous. Aujourd'hui, si vous ne voulez plus servir l'éternel et votre Dieu, vous devez choisir. Vous devez choisir. Vous savez pourquoi je est arrivé par ceci? Parce qu'il avait compris que maintenant Israël, il a commencé à avoir les problèmes de choix. Il ne sait plus la direction où il est allé. Il ne sait plus la direction où il doit prendre. Je suis à tant que sentinelle, à tant que serviteur, il doit appeler ou doit attirer l'attention des, des, des, des, des peuples d'Israël pour leur dire que, écoutez, vous devez avoir un choix. Écoutez ce que Proverbe dit. Lisez moi Proverbe chapitre 1. Quelqu'un qui a un du second, il me lit ce verset-là. Au verset 28. Comment juste au verset 28. j'y suis arrivé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé déjà Parole du Seigneur. Amen. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Mm -hmm. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Arrêtez d'abord là, papa. Suivez-moi très bien. Papa Marseille, tu peux rester debout. Ils m'appelleront. Je ne répondrai eh? pas. Ils vont aussi me chercher. Ils ne trouveront hein? pas. Là, c'est Dieu qui parle. Allez-y, papa. Parce qu'ils ont haï la science. Mm -hmm. Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'éternel. arrêtez là On vous parle de quoi, hein? Des choix. choix. L'amour La Bible parle dans sa version ils n'ont pas choisi la science. Certains ont dit c'est la sagesse. Cela veut dire celui qui n'a pas fait un bon choix, il arrivera un moment où il va chercher Dieu il ne va pas trouver Dieu. Non, parce que Dieu est mauvais. Mais parce que le chemin que tu as choisi d'entrer, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Hein? Pourquoi Dieu ne veut pas m'écouter? Pourquoi je vais les chercher et je ne veux pas les voir? Parce que seulement les choix que j'ai fait, les choix d'abandonner Dieu, de chercher un autre chemin. Les choix. D'abandonner l'église, de trouver un autre chemin. Les choix d'abandonner les conseils de Dieu, de trouver un autre conseil. Allez-y, papa. Verset 3. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils. Tu sais combien de fois Dieu te donne un conseil. Juste pour que tu puisses être dirigé par un bon choix. Frère. Tout conseil de Dieu, écoutez-moi très bien. Tout conseil de Dieu ne peut pas te plaire. Il y a des conseils de Dieu qui peuvent te blesser, qui peuvent te faire mal. Mais le problème c'est quoi? Lorsque tu le prends, tu l'examines. Tu essaies un peu de réfléchir. Demain, ça va produire de bons fruits. Allez-y papa et qu'ils ont délaissé et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimantes. Mmh. Continue. Verset 31. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ouh là là là là, c'est bon. La Bible dit ils se nourriront du fruit de leur choix. Wow. Écoutez, certains problèmes que Dieu est en train de vivre ce sont les fruits des déchouants. Amen. Papa, vous pouvez vous asseoir. J'ai vu un homme de Dieu. Il va quitter l'Angola pour aller en Afrique du Sud. Je ne sais pas, je sais qu'il servait Dieu. Je ne sais pas ce qu'il avait abandonné là-bas pour aller en Afrique du Sud. Cet homme de Dieu-là, il avait fait comme ça rien que pour manger il devait faire des maisons à maison il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie et pourtant je suis venu dans un pays où quand même en manger c'est facile il faisait comme ça à que qu'un enfant de Dieu m'a dit il faut que je retire et je prie Dieu mais écoutez, Dieu lui dira, là où tu es, moi Dieu, je ne te vois pas hein? là. Frère, ouais, c'est compliqué. Je suis arrivé ici. Le voici, il n'y a pas de réseau. Il peut aussi voir comme ici. Il y a aussi des trains. C'est un très beau pays. De il était là, il pleurait, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Dieu lui dira, tu dois faire quoi? Retourner d'où tu viens. Frères, et sœurs, écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas négliger les problèmes des choix. Vous savez, choix on regarde souvent dans les mariages quel homme que je peux choisir quel femme que je peux choisir mais il y a tant de choses Et que toi tu dois faire attention par rapport au choix il y a tant de choses frère les choix c'est tout un continué de noms. dans notre vie on a toujours des décisions à prendre dans notre vie, on a toujours des choix à prendre. Et si tu fais un mauvais choix, frère, tu en mangeras les fruits. Jésus a dit, choisissez ce qui vous voulez vous servir. Mais moi, moi, avec ma famille, nous n'allons pas abandonner l'éternel Dieu. Nous n'allons pas laisser tomber l'éternel Dieu. J'ai aimé Josué, il était, il était un bon berger. Vous savez, certaines personnes, pour qu'il arrive de faire des bons choix, il faut lui rappeler le passé. Josué a commencé à dire, vous savez, lorsque vous étiez devant Jéricho, Dieu avait combattu pour vous. Lorsque vous arrivez dans ces domaines-là, Dieu était avec vous. Lorsque vous marchiez, les ennemis étaient là. Dieu, en fait, Dieu a commencé à rappeler depuis qu'il sortait de l'Égypte jusqu'à là où il est dit maintenant. Chois, c'est qui vous voulez servir. Frère, enfin, j'ai pensé, comme je dis toujours, tu étais un frère puissant, un bon intercesseur. Tu avais déjà pris ton choix. Un chanteur ou chanteuse quand tu chantais, les gens pleuraient. Quand tu priais, Dieu guérissait les gens. Toi, tu, tu étais un bon gagnard d'âme. Même si cette personne-là ne pousse pas, lorsque toi tu vas te présenter, le cœur de cette personne-là, ça va être touché. Et est-ce que le choix que tu avais fait? Et jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours dans ces choix-là. Ou tu as déjà fait les changements des choix. Frère, enfin, le choix est très important. Quand tu as fait le choix de venir à Dieu, tu dois aussi faire le choix de rester auprès de lui. de l'air auprès de lui. arriver encore à un roi chapitre 18. Regardez ce que la Bible nous dit. Il y a eu un moment, un roi qui s'appelait Akab. Il va se marier avec Jézabel. La Bible dit les le peuple pris la tendance de commencer à servir des faux dieux. Ils ont commencé à abandonner l'éternel Dieu pour suivre les viandes de Bâle. Élie a dit, mais jusqu'à quand on va continuer dans telle chose? Ce jour-là, il a dit, je vais me présenter devant Acab. La Bible dit, quand il se présentait devant Acab, Acab a dit à Elie, c'est toi qui mets les désordres en Israël. Elie a dit, non, ce n'est pas moi, c'est toi qui mets les désordres. Parce que tu nous as ramené de vos dieux Les dieux que le peuple ne connaissait pas Et qu qu'est-ce Eli a fait Il a tourné maintenant au peuple Vous savez Les chrétiens souvent Ils ont tendance à être comme ça Ni chaud, ni froid Surtout quand il a des problèmes Il cherche là où il va trouver la solution Il cherche là où on va lui dire quelque chose qui viendra dans son cœur tranquillement ce que lui il aime bien écouter non pas ce que Dieu veut qu'il écoute. Et il a dit Mais jusqu'à quand Vous allez continuer comme ça. Si c'est l'Éternel Dieu qui est Dieu, approchez-vous et attachez-vous à lui. Et si c'est Bal qui est Dieu, allez-vous. Allez vous, allez -vous -en chez Bal, Priez avec lui. J'étais étonné, papa, papa. Le peuple était silencieux. Le peuple n'a rien répondu. Cela veut dire, nous avons besoin de Dieu éternel des armées d'Israël. Nous avons aussi besoin de Pardon. Ça t'arrive souvent. De vouloir et chercher Dieu lorsque les choses se font bien. Mais quand tu vois que les choses commencent à bouger À bouger, à bouger, à bouger, bouger. Quelqu'un va venir te dire Tu sais, tu vas à l'église C'est bien Mais tu peux aussi faire quelque chose Ça peut t'aider Écoutez Vous savez ce que moi j'aime dans le choix Le choix Ce n'est pas le problème d'aujourd'hui <rire> Dites-moi un amen, amen. Le choix ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. Quand tu vois le père, tu seras tranquille. Mais le problème, c'est comment C'est les choses qui vont venir demain. Tu comprendras que, hey, Finalement, c'est mes choix qui me tuent. Frère, ce qui te tue, c'est ton choix. Les choses à qui tuent ta vie, c'est ton choix. Et lorsque tu avais fait ça, Dieu était là, il regarde. Mais quand les répercussions ça commence à venir Seigneur Pourquoi tu m'as battu Pourquoi tu m'as laissé Moi vraiment, je suis ton fils Seigneur ne m'abandonne pas Frère Proverbe a dit Dieu ne va pas écouter Tu vas commencer à chercher Dieu Tu ne le trouveras pas Tu sais pourquoi La décision viendra des De toi-même les peuples ont resté silencieux. Il lui a dit Mais si vous comprenez que c'est l'éternel qui est Dieu, approchez-vous. Si vous voyez que c'est ces balles, vous savez, ça demandait un miracle, quelque chose de spécial pour que les peuples puissent retourner vers Élie que les peuples disent que non non non non non non non, non. c'est l'éternel qui est Dieu eh? ah oui. écoutez je vais insister à quelque chose dans le choix de Dieu que Dieu peut faire dans ta vie il faut arrêter de se plaindre contente toi de ce que Dieu t'a fait et de ce que Dieu t'a donné. Donne-moi un amen. amen. Le fait de ne pas être d'accord de ce que Dieu t'a fait, de ce que Dieu t'a fait, tu verras, tu verras que tu vas t'invier dans le chemin de Dieu. Tu vas commencer à envier les autres. Tu vas commencer à envier certaines personnes juste parce que tu n'es pas d'accord de ce que Dieu t'a fait. Un enfant qui, qui va commencer à nier sa propre maman et il va appeler sa maman comme ma maman un enfant qui va, qui va nier vraiment son son, son son grand frère il va appeler un frère de du quartier il est présent devant tout le monde comme ça comme son grand frère frère tu es en train de faire l'abomination tu dois honorer les choix que Dieu t'a donné ah, moi je suis, moi je suis trop grand. Dieu vraiment, pourquoi? Pourquoi il m'a fait trop grand comme ça? Il fallait qu'il me mette dans un taille normal. Mais dans tailles normale, ton taille est tellement grand, tu peux toucher facilement. Ah, là, là. Ceux qui sont dans les tailles normales, ils ne peuvent pas toucher. Donne-moi un Amen. Dieu a fait toutes choses avec un objectif. Amen. Écoutez, aujourd'hui, je ne vais pas parler des choix, mais je vais juste t'aider. Il y avait un homme dans la Bible. Il s'appelait Isaac. Regardez ce que la Bible dit. Sa femme s'était rébétée. Et sa femme était stérile. La Bible dit, c'est comme Isaac a prié à Dieu. Pour que sa femme puisse avoir des enfants. Lorsque sa femme va avoir des enfants, qu'est-ce que la Bible va dire? Il a commencé à tendre dans son ventre. Il y a des enfants qui sont commencés à se battre. Il va. Il va aller consulter Dieu. Vous savez, dans notre version, ils disent il demande à Dieu, Seigneur, pourquoi c'est moi, moi Pourquoi ces choses arrivent et à moi Dieu lui dira ceci dans ton ventre, il y aura des nations. Il y a des enfants. Qu'est-ce que ça va se passer? Le plus petit, il va dominer le plus grand. Ça, c'est le problème des choix hein? des dieux. Amen. Lorsque les dieux vont naître, la Bible dit les petits, lorsque les grands frères vont sortir, les petits vont prendre les grands frères ici dans les talons. Dieu avait déjà fait son choix. Mais vous savez ce qui m'a choqué. Écoutez ce qui m'a choqué. Ils ont commencé à grandir. La Bible dit Jacob aimait rester chez sa maman. À côté de sa maman. Et la Bible nous dit Esau. Lui, il partait. C'était un chasseur. Et son père l'aimait beaucoup jacob et sa maman l'aimaient beaucoup qu'est-ce qui s'est passé un jour Esau il va venir il avait tellement faim, il avait tellement faim la bible nous dit il a rencontré son frère vous savez il y a des hommes qui préparent la nourriture plus que les femmes ils préparent tellement bien je pensais que Jacob il était comme ça il était comme ça quand Esau il va venir il va rencontrer son petit frère. Il a dit à son petit frère J'ai tellement faim. Est-ce que tu ne peux pas me donner ta nourriture que je mange Son petit frère va le regarder. Il a dit Il n'y a pas de problème. Je vais te donner. Mais en condition que tu me donnes ton droit de naissance. Ça, c'est pas un choix est-ce que ce n'est pas une décision? Oui. Écoutez la réponse des. Des amis, il a dit. Tu me demandes, mon 3DNS. Là, là, là, je vais de je peux mourir, je peux mourir. Qu'est-ce que je, vais foutre? je peux faire avec les 3DNS? Tu peux les prendre, donnez-moi. Frère, hein? oui. tu sais combien de fois, dans des moments de souffrance, oui. tu dis, Seigneur, J'ai vu la solution. Mais là. Frère, tu ne sais pas ce qui ça va arriver demain. Parce que les demain, c'est pour Dieu. Les demain, c'est Dieu qui les prépare. Et ça a dit Donnez-moi, donnez-moi. Toi, tu aimes bien. <rire> tu, tu récoltes aujourd'hui, tu ne peux pas. Aujourd'hui, dimanche manges aussi. Tu ne pas. Parce qu'il y a trop de patience. J'ai déjà fait longtemps. Ça ne change pas. Moi, je vois, je vais, je vais sortir de l'église comme ça. Je cherche dans d'autres manières. Ça fait déjà trois ans. Combien des années ça avait fait? Cette femme qui, qui avait l'hémorragie, elle ne sortait pas. Tout le monde ne les voyait pas. Elle avait fait combien des années? Et toi, ta situation... Ça a pris combien de temps? Depuis que tu es en Europe, regarde les bêtises que tu es en train de faire. Tu sais pourquoi? Parce que tu cherches comment tu peux t'en sortir. Et quand tu le fais, toi-même tu sais que Dieu n'est pas d'accord avec les choses que je suis en train de faire. Mais parce que tu cherches un chemin où tu peux percer, tu dis que je vais quand même quoi? le faire écoutez Esaou il a donné son frère de messe. vous savez j'ai lu au commentaire ils ont dit ceci du moment où Isaac va appeler Esaou pour le bénir, Rebecca avait attendu il a dit à Jacob va chercher moi je vais préparer ça très bien vous savez pourquoi Rebecca avait fait ça On nous a dit parce que Rebecca, il aimait beaucoup Jacob. Et il pensait que si la bénédiction part chez Esau, lui, il va bénéficier de rien. Et il a préféré que la bénédiction soit attachée à Jacob parce qu'elle est, à tant que moment, elle va aussi, lui, préférer. Donne-moi un amen. Tu sais que tu es en Europe, mais ta maman, tu ne fais rien. Parce que je ne gagne pas beaucoup. moi. Hein. Mais tu fais rien avec ta maman. Tu sais que tu es en Europe, mais avec ton père, tu ne fais rien. Les personnes qui étaient imposées que tu sois fait eux, tu sais que tu fais, tu fais rien. Ils ont l'air du hein. manger, j'ai rien. Or Dieu t'a imposé, ce sont tes frères, ce sont tes sœurs, c'est ta maman. Voilà pourquoi, lorsqu'il a regardé là où il y a l'intérêt, il va attirer Jacob. Il a dit, Jacob, ce que j'aime c'est Rebecca. Il a dit, Jacob, si ton père te maudit, c'est moi qui serai maudit. Ce n'est pas toi, c'est ma décision. Vas-y. Jacob a dit, mais maman. Il a dit, moi, ta maman, je t'ai dit, vas-y. Et la chose ça donné, bon Dieu. À cause, à cause des choix, il a fait les choix lui-même en disant que, je vais donner mon droit de naissance mais je vais remplir le ventre. Je vais être rassasié à ce moment. Si Jacob est en plutôt. N'avait pas fait ses choix. Peut-être les choses allaient être différentes. Donne-moi un Amen. amen. J'allais te dire une chose. Les choix à exigences. Donne-moi un Amen. amen. Oh, Donne-moi un amen. amen. Vous savez. La première, il faut réfléchir quand tu veux faire un choix. Donne-moi un amen. amen. Réfléchir. Est-ce que c'est ce que je vais faire Qu'est-ce que ça va me porter demain Ça m'amènera où demain Est-ce que c'est dans mon avantage ou demain ça va me tuer Et la deuxième des choses, c'est les temps. Tu dois prendre le temps, non? Hein? Donne-moi un Amen! amen. Le dimanche qui vient, je vais vous expliquer ça très bien. Le temps. Le temps. Frère, quand tu veux faire un choix, il faut être patient. Il faut être patient. Comme on dit, mon démaïa qu'on quitte. Donne-moi un amen. Oh, donne-moi un amen. Amen! Vous savez, certains couples dans leur maison la femme ou l'homme, il voit des c'est loin, c'est moi, je me suis je peux te tuer, je vais te remplace avec une autre personne. C'est le premier. Oh, donne-moi un amen. amen. Je vais terminer là. Une autre chose, il faut faire très attention, ne pas être influencé. Donne-moi un amen. amen. amen. Alléluia. Alléluia. Il ne faut jamais être influencé quand tu veux faire un choix. Une autre chose, il ne faut pas avoir peur. Mais pasteur, le père de quoi Le père ou la peur plutôt de blesser les autres. Parce que dans les choix, il y a des moments où tu dois faire des choix, qui des choix, qui va blesser les autres. Hmm? Une autre chose, certains choix ça demande la séparation. Donne-moi un Amen. Il ne faut jamais avoir peur de se séparer avec certaines personnes. Je vais vous expliquer ça. Il y a des choix pour que tu perces, pour que tu avances. Tu es obligé de se séparer de certaines personnes. Plus tu ne te sépares pas, plus tu vas commencer à tourner à rond. Tu vas commencer à tourner à rond. Tu verras les jours où tu vas se séparer avec certaines personnes. Ton chemin est ouvert. Tu fais quoi hein? Tu oui. perces. Donne-moi un Amen. amen. Une autre chose et la dernière la prière j'ai ouvert moi je l'aime jésus pour faire un choix il avait fait quoi la prière vous savez dans les domaines des, des mariages c'est que j'aime beaucoup sur les serres il dit souvent j'ai une penser je vais prier. Mais ils ne feront jamais. Un frère, il va se présenter. Sœur, je vais vous Ok, frère. Je vais penser, je vais prier. Vous savez, ces pensées, c'est quoi? Est-ce que ce frère-là, il est grand comme pasteur Où il, est, il est petit. Est-ce que ce frère-là, est-ce qu'il a quand même une voiture Parce qu'il y a un moment où on va commencer quand même à sortir. Hein Surtout que mes amis, tous mes amis, ils ont des personnes qui ont des voitures. Ce frère-là, il, il, il gagne combien Il gagne combien Est-ce qu'il peut quand même me, me prendre le périple de 4 euros Parce qu'il y a des périls de 5-6 euros. Est-ce que s'il me donne ça, il ne va pas partager son salaire, est-ce qu'il arrivera vraiment Laisse-moi te dire une chose. Dans les mauvais choix, dans le domaine des mariages, c'est lui qui peut t'acheter le prix aujourd'hui des 500 euros. Demain, il peut te manquer des euros à te donner. Amen. Est-ce que tu veux nous donner un amen Un amen. Un amen. Aujourd'hui, il y a 500 euros. On te voit 5 ans, 6 ans, 7 ans j'étais bien, 8 année, 9 année, mais grave, j'ai pris ma c'est ça 5 mon encore. Mais quand les temps passent, là, là, là, ça commence à tomber des côtés. Tu sais pourquoi Parce que c'était un bébé. Tu n'as vu pas plus le temps de réfléchir Tu as vu peur que mes amis vont voir que j'ai choisi un homme. Qui n'est pas grand, qui est petit. Or, oh, c'était ton nom. Tu as peur. Tu, tu, tu, tu, tu, tu regardais les salaires, mais c'est. Il est sans papier, il n'a pas de papier. Au moment où oh, j'ai des prières, des prières avec la Bible. Frère, attends une paix. Si Dieu va t'aider pour avoir un papier, attends une si paix. Demain. Le Dieu que nous prions. C'est les d'aujourd'hui c'est aussi les dénodions. Donne-moi un amen. Et donne-moi un amen. amen. C'est vrai. Si tu loupes un choix, tu peux louper le destin de ta vie. Amen. Écoutez, les choix n'est pas... J'ai commencé aujourd'hui. Je vais comprendre ta pensée au travers de ces messages. Je vais comprendre ce que toi Dieu tu veux de moi. Je vais comprendre ce que toi Dieu tu veux et que je puisse choisir. Est-ce que tu peux commencer à prier Alléluia à Tu peux commencer à prier. Qu'est-ce que tu es pour faire un bon choix un choix du travail, un choix de vie le choix des personnes que tu peux marcher avec. Un choix des personnes que tu peux faire avec. Que tu ne fais pas les choix selon tes pensées, mais que tes choix puissent être basés dans la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Mais restez pas calme si tu peux prier. Que Dieu t'aide pour que tu puisses faire un bon choix. Que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. Au, Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu. Nous te bénissons pour ces messages. Seigneur, tiens à commencer avec nous aujourd'hui. Seigneur, moi je sais que tu as tant choses que tu veux nous parler. Laisse es que, ô oh, grand roi, tu puisses toucher mon cœur, le cœur de mon frère et de ma soeur, afin que nous puissions savoir où nous allons mettre notre pied. Seigneur, aidez-nous, aidez-nous, tendre Père, à faire ta volonté. Ne nous laisse pas être influencés. Ne nous laisse pas, Seigneur, de gloire être emportés. Ne nous laisse pas, Seigneur, de gloire avoir peur. Que nous puissions faire ce que toi, Dieu, tu es. Seigneur, je bénis ces messages. Et que ce message puisse importer la vie d'une personne. Par les non-puissants par le nom puissant de Jésus Christ nous avons ainsi par la foi et nous disons Amen Amen Amen Amen. Amen, amen, amen. Parce que nous avons été bénis par ces paroles. Qui ont amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et je vous espérais que dans les dimanches prochains, nous serons là pour pouvoir apprendre un peu plus sur ce sujet par la grâce de Dieu. Sans plus tarder, on va passer au moment des offrandes.